Voilà. Bien, mesdames, messieurs, on enchaîne directement. Les retardataires vont nous rejoindre. Je vais parler français la plupart du débat parce que trois de nos parlementaires parlent actuellement je devrais dire Béninois. Mais après <laughs> une uh, longue discussion, nous avons décidé que le Béninois est assez proche du français pour parler français. <laughs> voilà. Et uh, nous avons uh, une personnalité qui va parler uh, anglais. Alors, la session porte sur le Sahel. Euh, qui est une des régions aujourd'hui, je crois qu'on peut dire, critiques hein, dans, euh, dans le monde euh, africain, mais qui, euh, évidemment, euh, concerne considérablement euh, l'Europe et particulièrement euh, la France, mais euh, pas seulement. Et euh, pour essayer de... Alors je dis le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, bien sûr. Et pour mettre un petit peu de clarté... Euh, dans le sujet, nous avons pensé euh, traiter de l'économie et des problèmes de société, d'une part, et des problèmes euh, de sécurité, euh, d'autre part. Et dans cet ordre, c'est-à-dire de commencer par aborder les problèmes euh, économiques et sociaux, puisque un certain nombre d'analystes et de commentateurs euh, considère que c'est la, la, la que la situation euh, sociale euh, et économique dans cet ordre aussi est la cause la plus fondamentale euh, des euh, questions sécuritaires. On ne peut pas traiter les questions sécuritaires sans aborder euh, les questions économiques et sociales. Alors, euh, nous avons quatre euh, excellents euh, Speakers. Je, je cherchais un, un, un mot non béninois euh, pour euh, dire le mot, c'est-à-dire euh, euh, intervenant, et euh, je les présente euh, dans l'ordre où ils vont parler. Je passerai d'abord la parole à M. Wagnandi, Romuald Wagnandi, qui est ministre d'État, euh, ministre des Finances et de l'Économie du Bénin. Je le remercie d'autant plus d'être parmi nous qu'il a eu quelques difficultés de, de voyage. Mais enfin, il a survécu. Et donc, monsieur le ministre d'État, nous sommes très heureux de vous accueillir. Cet après-midi, monsieur Wanglandi a une, une expérience des, des, des, des affaires. Il a travaillé au cabinet de Loït pendant des années ici en France, avant de rejoindre le, le Bénin pour exercer ses fonctions ministérielles. Ensuite, je passerai la parole à Monsieur Alain Chiboso, qui est économiste en chef de la Banque ouest-africaine du développement. Monsieur Chiboso a également une expérience très large. Il était économiste pour un très important fonds d'investissement en Grande-Bretagne, avant d'exercer depuis deux ans ses fonctions actuelles auprès de Monsieur Sergei Cué, qui est ici. Il est ici, mais il est euh, bloqué euh, dans sa chambre parce qu'il a une réunion très importante qui est en train de se dérouler euh, actuellement. Et il a demandé donc à M. Chiboso euh, d'intervenir à cette session et je l'en remercie euh, très vivement. Alors, ça, c'est pour les aspects sociaux et économiques. Ensuite, nous aborderons les aspects de sécurité en deux parties hein, la sécurité et les aspects intérieurs de la sécurité. Et euh, je remercie vivement le général Béanzin, qui euh, se trouve à ma gauche, euh, d'avoir accepté de traiter ce sujet. Il a une très grande expérience euh, jusqu'à euh, il y a quelques mois. Hein, donc, il était aux commandes directes euh, de ces questions euh, au, au Bénin, mais aussi avec une expérience, je crois, très large concernant la région. Et enfin, nous terminerons... Nous terminerons avec euh, M. Nchouti euh, Manassé, qui est ministre d'État aux Affaires étrangères du Rwanda. Alors Vous me direz pourquoi le Rwanda Parce que le Rwanda, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas ou pas encore un pays du Sahel ou de l'Afrique de l'Ouest. Euh, sauf que le Rwanda a développé euh, ces dernières années une capacité militaire et sécuritaire, on va dire, euh, tout à fait exceptionnel et unique euh, en Afrique, qui euh, a notamment euh, fait ses preuves euh, au Mozambique, dans des conditions, d'ailleurs, peut-être, euh, euh, peut monsieur le ministre, pourrez vous dire deux mots euh, rapides au, au début euh, pour, pour expliquer le, le, le rôle du, du, du Rwanda euh, en, au, au Mozambique, qui a été assez extraordinaire pour tous les, les connaisseurs, et le Rwanda, effectivement, peut apporter une aide importante à certains pays, à certains États d'Afrique pour renforcer leurs capacités militaires et sécuritaires plus généralement. Ce sera donc le sujet qui sera traité par le ministre Nchouti Manassé. Voilà, donc merci à toutes et à tous.